Mais mec, tu sais que j'ai, regardez, il m'a fait un, il m'a fait un... j'ai un bol de café et j'ai un bol de... de pastèque. Oh la pastèque, incroyable. Non, mon jeu l'a figé. Sur ma vie. Arrête, dis pas ça. Je jure, mais il oui. fige en ce moment. Les verreur. Ouais ah, t'inquiète, t'inquiète. Relance, relance ton jeu et comme ça, j'ai des kills. Laisse-toi, laisse-toi kill. Pangou, un coup, de tueur. Non, mais non, mais non. <rire> Putain, bon ça fait un kill de plus hein moi Mais c'est pour une fois je... on ouvre une caisse orange là où on a notre spawn Y'a 8000 balles dedans, on a pu acheter direct ah, je... ah. Reste-moi, ah, reste-moi Il est derrière toi, derrière toi, toi Il est break Imagine, ils vont rajouter le fait que tu peux te reconnecter oh, au game Non mais c'est oh, T'imagines Oh le... Après ça va aller se finir. Enders en légende. Sur la gauche, sur la gauche. À la voiture, il y a deux mecs sur la voiture Oh putain le bord AAAAAAAH Arrête <rire> la <Lack, rire> Non je me suis pris Une frappe sa mère j'ai la haine Mais non T'es déjà 9 kills, mais wesh! Mec, incroyable! Je prends tous les risques! A vous de t'être de te oh, ça t'a fait plus trop plus du bien! Ouais, ah, de ouf! En... en vrai, ça m'a fait du bien de ouf de me lever! Ah non, on est mort en même temps j'suis mort, ouais. -moi, hein, ah, Je suis pas mort, frère. Excuse-moi, gros. Ça, ça te dérange pas, ça, en deux secondes, Mystique Mais gros, là, je regarde tes game je me régale. Avec faire un maximum de kills, let's go. Merci, frère. Imagine, petite win en duo-trio. Ohlala. Ah. ah, merci du soutien, Mystique. Je fais tous les rushs, les gars. Ah, ah. Il y en a double PM. Oh la la, oh la la. Et mine de rien, précis, si, il me régale. hein oh, En vrai, ouais, là. Quoi Le drone est à court de carburant il renvoie une grenade. Oh, il a jeté les volets. Ouais, putain, fais chier. T'es gâte, t'es gâte, Cyril. Il y a deux mecs en face de moi, je me dépêche. Oh, docteur. Ah. Je suis en train de wipe la game, frère. Aïe. Aïe par là, c'est pareil gros, <rire> moi aussi, je suis tout le temps high quand je reçois une balle. Non. Regardez, regarde, regarde ouais. ça, regarde mystique, c'est oh c'est là. oh là la la régalade. Tout le monde est en sécurité. Joué mystique, là là, tu fais une game incroyable là. ouais ouais, ouais là, là là ça déroule frère. aussi oh là la oh là là là là la Je vais péter un la mystique. Ah. Il reste reste vie vie, reste en vie la la Après la heures What de live la la la je m'en occupe. Là, il est sauté, il a sauté. Ça, c'est un top 1 au moins 30 kills. Ça, ça je reconnais. J'espère. Il, il a rien compris. Lui, il s'est mangé un coup de stimulant. Le mec, il est en boîte de nuit, il est fatigué. Il s'est mangé un mot de stimulant avec sa de bonne. Il est juste chill dans votre armure. Hein. <rire> je me dépêche, je me dépêche. Aussi. Ah Et mec, elle aussi. va faire du bien cette game. 25 kills. En vrai tu récupères l'assaut après, t'es bien là. T'es vraiment en train de tout baiser là. Là faut l'assurer de fou là. Hein. Imagine un top en plus là. Oh là là là. Mais en vrai la, la map, je la trouve quand même super belle. Il y a des endroits vraiment, vraiment sympas sur la map. C'est par derrière. C'est beau, putain, c'est beau Nice. Sur, la, sur le, le phare là. Allez go les gars Ouais je. Deux team left. Vont Comment ils le faire En duo trio duo trio... Je me dirige vers le tireur. J'arrive, je viens me prendre oh là. Nice. Le team play, la communication, mais y'a tout dans cette équipe, y'a tout Tu carré ici. 2v3, 2v3 les gars. Magnifique info Cyril. Voilà. C'est la pastèque, ouais. C'est la pastèque bluff là. Mm. Ma de pastèque. Cache toi Cyril, cache toi. Un à terre sur toi. Merde, c'est autour de moi. Oh il m'a éteint mon filet La 30 et la 8 gros Après 20 heures de live Wouah Ah celle-là allez est... Allez ah, euh Ah merci merci les gars Wouah les gars je suis comprends content Let's go, chaud, go. Let's go GG je... mec tranquille. Merci Merci on les tient gars tient le chien Siri je pense devant quoi On est en Suisse on tient le plus de gros Cyril, t'as entendu Oh malade, je fais Je me branle sur ton live quand t'es des oignons. <rire> Et on peut ah plus. C'est ah putain. C'est <rire>